Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du cinéma gratuit. Après ça, vous aurez un article complet sur un site qui parle de 10 sites pour regarder et télécharger des films gratuitement et légalement. Donc c'est consacré au cinéma. Alors avant de commencer, je dois vous dire qu'il vaut mieux que je vous donne l'article en question avec ces vidéos au lieu de vous donner la totalité. Comme la totalité n'est pas encore terminée, je vais la garder pour euh, y travailler en fin de semaine pour la lancer sous forme de promotion sur YouTube. Alors, si vous voulez savoir ce que je fais exactement, ici avec cette flèche, vous cliquez dessus et vous serez euh, directement embarqué dans ma chaîne YouTube. Là, vous découvrirez toutes mes vidéos. Donc, je vous demande de vous abonner et que ce que vous recevrez ici, c'est un PDF interactif téléchargeable ou à ouvrir pour consulter tout ce que ça contient. Maintenant, passons à la suite. Ici, c'est la rubrique hashtag A slash cinéma. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans l'art, mais il y a d'autres choses. Donc, euh, ici, c'est les 10 sites en question. Et là, dans le sommaire, on vous révèle les 10 sites. Archives sur Internet, euh, reprovision, euh, crackle, etc., etc. Et là, euh, je pense qu'ils ont oublié quelque chose. Le 8 n'existe pas dans ce sommet. Et bon, je vous laisse Vous allez bien entendu voir ce qu'il y a à l'intérieur. De toute manière, je vais vous le montrer. Et là, c'est la production de l'article qui n'est pas terminée. Et comme bon, ce, ce, ce morceau-là est interactif, on va faire exactement la même chose. Voilà. Voilà. On est ici donc le, le site, voilà, c'est les 10 sites. Une question, et voilà, ils vont. Voilà, c'est l'introduction que je vous ai montré, et bien sûr, le sommaire que vous voyez ici, vidéo 6 et 7, euh, et puis 9. Le 8 n'existe pas, je sais pas pourquoi, j'ai vérifié quand même ici dans le développement. Alors, le 1, le 2. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8 n'existent pas. Mais il y a quand même au moins 9 euh, sites bon, qu'ils qu développent. Okay donc euh, là, ben, il faut lire ce qu'ils disent ici. Vous avez compris. Donc, et on va passer à la suite. La suite voilà. Voilà, J'ai ajouté ici « art et culture » parce qu'il y a euh, les arts et les cultures. Donc euh, c'est un oubli de ma part sur la page précédente. Et là, nous avons plus d'une trentaine de chaînes YouTube qui parlent rien que de films gratuits. Bon, vous savez que là j'ai par exemple les Dalton, je pense que vous connaissez les Dalton. Alors, voilà, vous aurez toutes les vidéos conformes alors on est toutes sur les dates, ok voilà. euh, je peux pas malheureusement cliquer sur un film parce que si vous, vous rappelez je vous, ai, je vous avais promis de vous passer un passage sur le grand restaurant de Louis de Funès euh, euh, quand je présentais le grand chef cuisinier en France Bocuse et quand j'ai passé ça, YouTube m'a sommé d'enlever ce morceau parce que ça, ça ne doit pas passer. Donc, je ne peux pas vous introduire dans l'animation directement. Voilà. Donc, je quitte. Voilà. Donc, il euh, ben, y a tout ça. C'est des chaînes YouTube qui présentent différents films en français. Donc, je vais vous montrer quand même n'importe lequel. Le cinéma cinéma. Voilà. Nous sommes sur une chaîne qui s'appelle cinéma cinéma. Voilà, on est dans l'accueil, mais je vais appuyer sur vidéo parce que c'est là qu'on on va voir tous les films qu'il présente. Il y a plus d'une heure, toujours plus d'une heure. Voilà, les films. Tout ça, c'est vous pouvez les, les, les regarder. Vous pouvez chercher. il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Les charlots. Je reviens à mon PDF. Voilà, vous pouvez appuyer sur n'importe quel endroit ici pour regarder des films gratuits. Donc, j'ai pas mis la totalité parce que la liste est longue. Mais déjà, avec plus de 30 vidéos, ça a quand même peut-être que vous allez trouver une chaîne qui vous parle mieux que les autres. J'espère que ça vous plaît. À la prochaine avec un autre thème. Merci et au revoir.